l'un des adversaires sera au sol, si les deux sont au sol, ce sera un match nul. je me demande quel est le de les encourager. c'est deux combattants qui débutent, ça va être très fatigant, ils ont 30 kg sur le dos, ils voient quasiment rien avec leur casque, ils respirent encore moins, ça va être assez intense. Et ça va être un peu différent de ce que vous avez l'habitude de voir à la télé. À la télé, euh, voilà, les mecs font un peu ce qu'ils veulent. Là on est sur du vrai combat avec des vrais coups et les mecs font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Il y a énormément de clichés qu'on voit à la télé que vous ne verrez pas ici. Un cliché à la con, les mecs, ils mettent leur épée dans, dans le dos. Vous voyez qu'en vrai, si je peux dégainer une épée, ben ça ne va pas. Donc il y a énormément de choses qu'on voit à la télé que vous n'allez pas voir ici Pourquoi comme, ben parce qu'ici c'est réel. Ils ne vont juste pas mourir à la main. Et... Voilà. Ouais. Ouais. Normalement. Bon monsieur, vous êtes prêts Alors ça reste un... un sport de combat, oui. Ils vont se taper dessus, oui. Mais ils s'aiment et ils il se respectent. Alors ils vont se saluer. Et ça va jusqu'à la mise au sol, les gars, il n'y a pas de limitation, ça peut durer 10 secondes, comme ça peut durer 10 minutes. Combattant prêt Combattant Ah, ouais. ah, oui. Allez, cool. oh. Alors ça c'est une règle du Béour. vous voyez que les combats ne sont pas simulés, le matériel est mis à rude épreuve, Alexis vient de perdre un bout de sa spalière, ça, ça, ça pour la, la... on a eu des consignes très précis de la part de sa maman. Non, mais ça, c'est des règles, euh, voilà, pour la sécurité des bah là, bateaux, tu il y un morceau de ça, à Donc, euh, voilà. Donc, là, bah, les, bah, merci pour toi. Je viens de faire ça et je viens après. Voilà. voilà. Ah oui, Et ça, c'est la bonne question C'est Je vais avoir un petit ah oui, trop fort.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 ah, voilà. Et encore Ça va Et inversement, c'est vraiment travailler dans un ensemble. On travaille à la fois le physique et le mental. Donc, ce qu'on va vous présenter là, ça s'appelle une loi de la peine base. C'est le nom officiel de notre pratique, le combat au bateau. non